tout le monde, les petits macaques, j'ai... Père, que vous avez bien suivi, je vais vous proposer une nouvelle version euh, du deck Hitmonkey. Hier, je vous ai euh, proposé une liste avec Wong, avec Serra, euh, une espèce d'hybride entre une version combo et une version finalement euh, un peu Moon Girl. Enfin voilà, une version euh, Moon Girl Wong qui était très très très intéressante avec un gros euh, win rate. Et euh, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous pr présenter tout simplement une autre version de Hitmonkey. Alors vraiment, pour moi, ce sont les deux meilleurs decks à l'heure actuelle Hitmonkey. La version d'hier et la version d'aujourd'hui. Après, il y a plein plein de choses à faire. Euh, il y a une version que je ne vais pas vous proposer parce que finalement, elle ressemble un peu trop à une version contrôle. C'est celle-ci. Je vous la présente juste comme cela, mais on ne va pas jouer avec. Euh, donc voilà, après, il y a autant de versions finalement qu'il y a de... De, de joueurs, en tout cas pour euh, le deck contrôle Donc voilà, une, une deck list control avec Serra, Killmonger, Chang-Chi, etc. Et dedans, en gros, on met le petit Hitmonkey, environ euh, un T2. Euh, donc voilà, tout dépend du T2. Peut-être le Zabou. voilà. Euh, vu que dans cette version, je joue qu'un seul chang on peut tout simplement euh, mettre le Hitmonkey à la place du Zabu. Mais bon, dans le gameplay, ça reste tout simplement assez classique. C'est une version contrôle Cette version-là, elle est méga cool. Parce que c'est un deck, finalement, qui existe depuis pas mal, euh, pas mal de temps. Un deck basé sur Beast, un deck basé sur euh, Falcon, donc c'est des cartes qui vont être des remontoirs finalement, le Beast va remonter tout dans la main, les cartes vont coûter moins 1, et euh, le Falcon va euh, remonter tous les T1 euh, dans la main, euh, donc voilà c'est un deck qui existait déjà avant, qui était intéressant mais finalement qui utilisait surtout euh, qui, euh, comment dire, qui utilisait cette combo là pour surtout faire des points avec l'Angela et avec le Bishop, maintenant on a en plus le Hitmonkey évidemment qui euh, Peut être remonté, donc très intéressant. Et puis voilà, on peut jouer évidemment plein de cartes dans le tour. Donc voilà, on a du wood, ça c'est classique. On a du bass, ça c'est classique. Iceman Korg à remonter, c'est un must-have. Mysterio, bah, c'est presque une des meilleures cartes du deck parce que ça marche avec Angela, ça marche avec Bishop et ça marche avec le Hitmonkey. Et finalement, on a un deck qui euh, bah vraiment est pragmatique parce que même euh, j'ai gagné plein plein de games où l'adversaire me fait wave, l'adversaire me fait sandman. Voilà, on sait que euh, quand y a, on prend une wave, on prend un sandman, bah c'est beaucoup plus compliqué pour les decks comme ça qui en général vont avoir un tour 6 extrêmement énervé. Dans cette version, on a de l'Iron Man et on a du Valkyrie qui sont des cartes qui font des points, ce sont des cartes qui ne prennent pas Chang-Chi. Euh, ce sont des cartes un peu counter, enfin carrément counter comme la Valkyrie qui fonctionne très bien avec les Bishops, avec les euh, Angels, etc. Donc vraiment... Le deck, il est, bah, il est parfait, je trouve, en tout cas, dans cette forme. Et c'est vraiment ce qui manquait au deck, justement, Beast Falcon pour vraiment prétendre à un top tier, tout simplement. Alors, peut-être pas tier 1, il faut voir, évidemment. À l'heure actuelle, il y a quand même Thanos Shuri qui sont des excellents decks dans la méta. Je vais passer sur cette scène. Euh, mais clairement, je pense que c'est un deck qui, en tout cas dans la méta actuelle, peut clairement prétendre à un top 2. Enfin, euh, tier 2, pardon, pas top 2, mais tier 2, donc top du top 3 au top 6 des meilleurs decks. Euh, que ce soit cette version ou la version Wong, hein, euh, vraiment, en tout cas, les decks Hit Monkey de manière générale, l'avenir nous dira quelle est évidemment la meilleure version. Et, euh... non, quoique, je vais sûrement faire Falcon T2. Let's go. Euh, je sais pas ce que j'allais dire. Et donc, voilà. Et après, évidemment, si jamais euh, Shuri, euh, euh, normalement Shuri, d'ici 2-3 semaines, va peut-être être, être nerfé. En tout cas, le deck Shuri, peut-être le deck Thanos, en tout cas, c'est là qu'on qu qu verra les nerfs. Euh, bah À ce moment-là, peut-être que euh, C'est le genre de deck qui peut clairement passer top tier, enfin tier 1 euh, Donc voilà, en tout cas, il y a, y a des choses à faire Cette carte du season pass, elle est hyper hyper hyper intéressante Elle fait de la grande grande grande magie euh, Est-ce qu'on va gagner le raft bah Écoutez, oui Ça, ça et ça Le seul problème de gagner le raft C'est Je crois qu'on va quand même le faire c'est qu'en gros, ah, c'est horrible par contre. Le problème de gagner Raph, c'est qu'on lui dit, bah écoute, là, j'ai, euh, je sais pas combien je vais avoir de points, genre 5, un truc comme ça. J'ai 5 points, si tu, tu fais plus que 5, t'as gagné. Donc ça, c'est un peu chiant, mais bon. Light sur Death, ok, c'est Xav. Et nous, on a White Queen. Donc là, on va snapper, parce qu'on a un vrai avantage là-dessus. Après, il faut gagner les deux autres lignes, ce qui est pas forcément évident. Non euh, ouais. Ouais, c'est pas forcément évident. Je est-ce que je snap dans cette situation Je crois que oui. Alors là, alors je vais pas comme j'ai expliqué dans la vidéo précédente, j'ai pas envie de passer infinie trop rapidement. Donc ce qui fait monter infinie, ce qui fait monter en classement, c'est pas le win rate, c'est vraiment pas le win rate, c'est le snap. Vous pouvez avoir un dégueulasse si vous snapez bien, vous allez monter. Donc en plus, moi, j'ai une, une, une j'ai un snap qui est très agressif, donc qui fait monter assez rapidement les rangs. Donc, je, euh, ne, snapperai, je ne, ne snapperai pas dans cette vidéo pour rester à peu près à ces rangs-là et pour profiter, bah, finalement, de jouer contre plein de joueurs qui tryhard et pas des bots en infini. Mais ça n'empêche pas que euh, je vais quand même vous donner les bonnes astuces pour snapper. Et je pense que dans cette situation-là, on va snapper. Euh, écoutez, on va juste faire un Iron Man ici, je crois. Pas mal ça quand même, Iron, Iron Man. Ouais, donc là c'est un snap hein, normalement. L'Iron Man à gauche. Donc à gauche on peut on peut récupérer. Ouais, on a pas mal à droite. Donc là, euh, c'est lui qui a l'init. Donc je pense qu'un play comme Valkyrie sera très bien à droite et démon à gauche. Ça devrait être ok. Ouais, ça devrait être ok, sachant qu'il a l'init. Évidemment, s'il n'a pas l'init, ça peut être un peu complexe, mais... Là, normalement, ça va être bon. Je suppose. Bah écoutez, on a joué sans Hitmonkey dans cette game. Mais après, voilà, on a fait une stratégie un peu particulière. Il y avait Raft. Donc voilà, on s'est euh, ajusté. On, on, on a fait preuve d'adaptation. Voilà, c'est important l'adaptation dans ce jeu. Ah, c'est strong. Hein. Ok. Et Valkyrie, très très cool. Valkyrie, Iron Man. Si vous avez. Euh, bon, Iron Man, vous l'avez. Mais si vous n'avez pas Valkyrie, vous mettez un Chang-Chi. Je pense que Chang-Chi, ça peut être intéressant dans ce genre de deck. Euh, voilà, La Valkyrie évidemment elle a euh, l'intérêt de fonctionner avec Angel, Bishop etc Et en même temps d'être une carte counter Donc ça peut rajouter des points, ça peut casser les points Enfin voilà c'est une carte qui est très très cool Après c'est une carte qui bientôt va descendre en pool 3 Elle est à l'heure actuelle pool 4 et elle va normalement descendre euh, le mois d'avril Normalement ce mois-ci donc euh, j'aurais tendance à vous dire peut-être à patienter un peu. Moi j'avoue que je l'ai crafté mais parce que je crée du contenu aussi sur YouTube et j'avais vraiment envie de la jouer également. Enfin j'avais beaucoup envie de la jouer. Et je pense qu'on peut attendre quoi. Mais outre sur la même ligne comme ça si j'ai une beast je remonterai euh, tout ce qui est sur cette ligne là vous voyez. Donc là le petit bishop. Et ouais, ça c'est des decks qui sont absolument géniaux à jouer. Mais même la version d'hier, bon, j'imagine que vous avez regardé la vidéo. Je pense que vous avez, euh... j'imagine, vous avez apprécié le, le, le gameplay qui est très étrange, mais très euh, comment dire, très fort en fait. Étrange, mais puissant. Étrangement puissant, j'ai envie de dire. Et cette, ce deck là, qui finalement on peut dire, on connaît encore déjà parce qu'on a déjà joué Beast Falcon etc mais voilà le hitmonkey ça vraiment je me, je me répète un peu je suis désolé mais ça fait passer le deck dans je trouve hein, dans vraiment une autre dimension on va faire ça ouais je trouve que le deck passe véritablement dans une autre dimension et il devient finalement un deck euh, bah un deck fort un deck viable Là où avant, c'était plus un deck fun. Alors évidemment, on pouvait passer infinite avec, mais on galérait un peu. On passait pas infinite en deux jours. quoi. Là, avec un deck comme ça, on peut. Bon, on est obligé de jouer ici, donc on va jouer juste Iron Man. Bah, Wood aussi. Hein. Dark Hawk. Bon. On aura une Valkyrie à droite pour gagner. Il a l'initiative, c'est ce qu'on veut Je suis Iron Man. Donc euh, ouais. à droite on gagne Si on veut avec Valkyrie Après faut voir Je pense qu'on va bourriner au mid Après il a un deuxième Dark Oak, mais il est pas si gros son Dark Oak. Ok euh, Après Iron Man il a peut-être peur Franchement j'aime bien ça Ça, ça alors là je rajoute 10 11, 12, 13 Je rajoute 13 ici Et 13 sur la ligne C'est dur de faire 13 non Il a un dino S'il si a un dino il gagne Il peut avoir un dino avec Moon Girl. Peut-être qu'il va faire dino Genre dino mid Je pense qu'il va plutôt dino mid Donc j'irai bien à gauche en vrai Non à gauche je ne gagne pas je fais 12, mais en fait, je pense qu'il va jouer tricky. Moi, je le vois bien dino, ou alors il va dino sur une ligne où il est déjà bon. Non, parce que là, en vrai, à droite, il va perdre. Peut-être qu'il va bourriner. À... C'est un... pas évident. Là, je fais 12 à gauche contre 11. Écoutez, moi, je pense qu'il va plutôt aller au mid. Après, il y a le bishop au mid, il a peut-être peur du bishop, mais. Ouais, let's go. C'est peut-être une connerie. C'est vrai qu'il peut avoir peur du bishop. Et le dark oak, et le rock slide. Donc c'est gagné. Euh, Est-ce qu'on... on gagnait. On faisait 10. On faisait 7 plus 10. On avait 17 au mid. Et je pense qu'on gagnait à l'écart. Ouais, parce qu'on a quand même 28 à droite. Euh, on lui met 11. On lui met 9 à droite. Et à gauche, il mettait... Ah, pas sûr. Hein, parce que là, j'avais 8. 8 plus 10, 18. Ah non, j'avais 8. 8 plus 10, j'avais 18 au mid. Non, ça m'aurait fait 18 au mid et 28 à, à gauche. Donc, ça revenait au même. Mais j'avais un peu peur de ce dino. Et si jamais il y avait un dino qui allait être joué, je pense qu'il allait plutôt être joué au mid, j'imagine. Et vous voyez, c'est cool. Hein. Et bon, ça, sans le hitmonkey. Mais c'est ça qui est intéressant aussi. C'est pouvoir gagner sans la carte clé. Et finalement, euh, ça montre toute la polyvalence du deck et la puissance de Valkyrie, Iron Man, etc. Et finalement, le côté... Vous voyez, c'est vraiment un deck pragmatique, quoi. C'est pas... Euh... On peut clairement enlever Iron Man, enlever le Valkyrie et rajouter des cartes de bouitage, si je puis dire. Vous voyez Des cartes qui vont se remonter en main, machin. Alors, par exemple, rajouter peut-être un T1 avec un effet... Ne dites pas Woundu. Mais je sais pas, vous voyez, on peut, on peut aller encore plus loin dans ce côté euh, je remonte des cartes etc. Kitty Pride, bon, même si Kitty Pride elle est plus dans le jeu à l'heure actuelle, mais vous voyez. Moi, je fais pas beast maintenant. Je crois que c'est pas de problématique de beast maintenant. En fait l'idée c'est de curver un peu. Et justement. On peut se permettre de curver parce qu'on a Iron Man, Valkyrie qui vont être accessoirement parfois des bons T5, T6. On n'est pas obligé de se dire que T6, on va toujours faire le play à base de Hitmonkey. Je garde Korg en main. On ne sait jamais si je peux changer là. Oh, ça c'est cool. Voilà, on va snapper. Hein. On est censé snap. Je ne le fais pas mais voilà, vous voyez ce que je veux dire. Euh, ok, donc on va à Korg, Falcon, on Beast. Alors j'ai envie de remonter mon Korg et booster mon Korg, donc je vais faire ça. Lui il va plutôt à droite, et ça ensuite. Ouais. Donc le petit Korg, le Falcon qui remonte le Korg. Et le Beast qui chope Mysterio, qui fait que Mysterio euh, passe à 3. Et donc tous les Mysterio seront à 3. Donc, vous voyez en termes de puissance on est bien. Le corps reste à 0, ça c'est très intéressant. Il ne marchait pas d'ailleurs avec Kitty Pride. Donc là il va falloir quand même gagner à gauche, Mais, au pire on a Mysterio. Je pense que je vais passer. Non peut-être pas, je vais juste faire Angel. Peut-être Angel à gauche, juste. C'est un peu bizarre mais je crois que ça me va. L'Angel elle récupère la stat avec le Mysterio. Hein. Et je, suis pas sûr, je suis pas obligé de Mysterio en vrai. Il a ce dino, donc Dino, je peux pas Valkyrie sur Dino. Faire attention. D'ailleurs, j'ai pas Valkyrie sur euh, Dark Oak tout à l'heure. Faut faire attention, ça marche pas. Hein. Euh... Bon. Écoutez, on va mettre des points au mid. Hein. Je pense que ça devrait être ok. Ça et ça. Mystérieux ici. Bon, de toute façon, on a perdu à droite, autant jouer Hood. On ne mange pas de pain. Euh, donc, on a 3 et au mid, on aura 3 et sans effet. Donc, on aura 3 plus 3, 6. Ouais, donc ça devrait être bon. Euh, ouais, la Valkyrie, il faut faire attention. La Valkyrie, c'est une carte qui est très forte dans la méta, ton, avec des Shuri des choses comme ça. Par contre, contre des dinos, contre des Blue Marvel et tout, euh, c'est un peu moins fort. Donc, c'est une carte euh, situationnelle, mais une carte méta, voilà, euh, tout simplement. Donc, euh, ça dépend de la méta, voilà. Là, dans la méta actuelle, c'est très fort, mais il y a des méta où c'est horrible. Par contre, Toby, je pense sais pas ce que t'as fait là, man, mais... Je pense que... Lui, il joue à Marvel... Marvel, un lieu. <rire> Marvel et Snap, un lieu. Il joue un monolieu lui. Ouais, mais ça marche pas comme ça, le jeu. Il y a plusieurs lieux il faut les jouer. Il faut gagner deux lieux sur trois, maintenant. Euh, D'ailleurs, je suis en train de me dire, je jouais quoi au début Parce que j'ai pas mal testé de listes différentes. Et à la place de Iron Man Valkyrie, je sais même plus ce que je mettais. Mais ça... Ah si Je jouais Adam Warlock. Peut-être ça peut vous donner des idées. À la... je... Ouais, je jouais Adam Warlock. Et après, on peut mettre Chavez, si on veut vraiment augmenter nos, nos chances d'avoir euh, le... les, les combinaisons du début. Euh, on va Wood et on va Cork sur la même ligne. Vous voyez, on joue un peu tempo avec ce deck. Faut pas garder les cartes en main. Faut pas se dire je garde tout pour Hit Monkey. Naturellement, on aura dans tous les cas les points à la fin avec le, le, le Monkey. Euh, je l'ai dit dans la vidéo précédente, mais peut-être que vous ne l'avez pas vu. Donc le Hit Monkey voit. Donc là, on snap. Pourquoi Parce qu'on a vu le Dino partir. Dino, c'est une carte importante de son deck. On a une belle sortie. En plus. Donc là, snap, à la fois snap opportuniste et en même, et en même temps snap euh, pragmatique. Euh, donc on évidemment, ne se bloque pas ici, hein, on laisse toujours la place pour faire une Valkyrie à la fin ou un truc comme ça. Le Falcon. Est... Le Falcon. Donc on va... on va démon ici et Falcon ici. Donc là, on remonte tout en main. Bim, bim, bim. C'est magnifique. Bon. Ça, c'est pas la ligne où t'as envie de Valkyrie. Hein. Le Falcon qui remonte tout. Intéressant. Match Mirror. C'est bizarre, il joue Dino dans son deck. Normalement, ses cartes, il est censé les jouer à un moment donné. Bon. Euh, là, on a plein de magie à faire. Donc, on va... Hit Ou alors on garde le hit hitmonkey et on fait vraiment ça, ça, ça, et ça ensuite. On peut remonter à un hit hitmonkey boosté mais je pense que j'ai pas envie de lui donner l'info. Ah j'aime bien ce play. Je pense qu'il joue une version un peu euh, une version hybride entre un moon girl. Et donc il joue Dino, mais il joue en même temps Serra, c'est un peu bizarre. Donc là on monte tout dans la mimine. On a un énorme Bishop, ça c'est strong. Hein ouais, le Bishop il est déjà à 7. Sachant que là. Euh... Bon. J'ai Valkyrie hein, si je veux, mais je pense que le hit Monkey est vraiment très fort. On va peut-être commencer par Falcon. Eh Est-ce qu'au mid on peut gagner Je pense que c'est au mid qu'on jouera le hit Monkey. Ou alors à droite et à gauche. Non, peut-être à gauche. En vrai, on a Bishop ici. Donc, je pense qu'on va faire le hit. Le hood. Ouais. Ça. Ça. Ça. Ça. Donc, au mid, on abandonne, en somme. Et à droite, on se dit qu'on fera beaucoup. Ça me paraît pas mal. Non. Euh... Ouais. Ça me paraît ok. Pas sûr, c'est un peu chaud, mais... Le Hitmonkey voit tout, hein, comme Wallsbane. Donc, euh, vous pouvez le jouer avant, à la fin, on s'en fout. Le Hitmonkey, il voit toutes les cartes qui ont été jouées avant lui et après lui. Ça, c'est important. Ouais, le fameux Hitmonkey à droite. Ça devrait suffire, je pense, 21. Je pense que j'ai pas les 21. pas en vrai j'ai 15 j'ai 16 Non, j'ai pas les 21 j'ai 17 si j'ai 21 si j'ai 21 ça va se jouer à l'écart à l'écart est ce que je le bats j'ai un énorme hit monkey le bas à l'écart je crois le ouais. bas à l'écart 28 à 4 25 à 0 ça se joue à pas grand chose hein. il me met là je lui mets 25 d'écart voyez, je le mets 25 d'écart c'est gros hein. 25 d'écart et lui il me met 24 d'écart donc je gagne à un prêt Ouais, ça s'est vraiment joué sur le fil. Sur le fil, sur le fil, sur le fil. C'était hyper intéressant comme partie. Ouais, génial. Hein Et je répète quand même ce que j'ai dit la vidéo précédente. Le Hit manqué pour moi, il est génial dans le Season Pass. C'est peut-être la carte la plus intéressante dans le Season Pass. Parce qu'il répond à, aux trois critères qui sont importants pour moi dans une carte de Season Pass. C'est carte. De deck building, on peut la mettre dans plein de decks. Dans plein, plein, plein de decks différents. Au moins 4 ou 5 decks différents. Ça, c'est très intéressant. C'est une carte qui est forte. Qui a un vrai potentiel. Ça, c'est cool aussi. Et enfin, c'est une carte qui est, entre guillemets, facilement contrable. Lich, Sandman, Wave. Ce sont des cartes qui peuvent vraiment nous poser problème. Après, voilà, il faut trouver des petits moyens malins comme Valkyrie ou Iron Man. Mais sur le papier, des... ça peut vraiment nous poser problème. Et, et voilà, c'est ça que je trouve très intéressant. Alors donc là, on snap, on a une super main. Donc là, c'est censé être un snap. Avec ce bishop top deck là. Même avant Xav, hein. même avant Xavier, on peut snap. Hein, je pense. Oh. Bon En vrai, euh, ça me va. Parce qu'il a quand même défaussé une carte. Bon, j'avoue que... Un peu chiant quand même. Et quoi, ça, ça, et ça ah, J'ai envie de piocher, en vrai. En vrai, j'ai envie de piocher. Ouais, mais ça c'est quand même strong. Hein. Ah, est-ce qu'on pioche Deux cartes. Non, on va pas piocher. Enfin, normalement je veux pas piocher. Mais je pense que je vais plutôt faire des effets plutôt que piocher. Ah, bah, je vais piocher quand même. Hein. Normalement. on moins que ce soit un Ebonimo qui met à droite ou une connerie. Un Iceman. Donc on va piocher. Donc là on fait le Korg. Le petit Iceman. Vous voyez, l'Angela, elle proc, elle proc, elle proc. Le Falcon qui remonte tous les t en main. Et on va mettre les t évidemment, au mid. On pioche deux cartes. Donc... On va faire ça juste. Ah, juste, pas mal déjà. Et je vais finir par Iceman Iron Man qui seront à 3 de puissance. Je pense qu'on va essayer de gagner la montée des eaux et on gagnera une autre ligne. Déjà, l'Angela, elle fait gagner sa ligne toute seule. Et hop, aéro. Ça enfin, déplace qu'une seule carte, donc ça va. Ouais. Ok, donc là on a, euh, je pense qu'on va juste Iron Man à droite, qui fait gagner la ligne, et Iceman à gauche. Après on a Valkyrie qui est très intéressante aussi, Valkyrie à droite, mais je trouve qu'Iron Man c'est mieux. Là il va peut-être faire euh, Doctor Doom, mais je pense sur Doom il perd. Non, Juggernaut, Juggernaut ça change rien, ça déplace Iron Man au mid. On est presque pas loin ici. Hein. On est presque pas loin. Le Bast évidemment avec Mysterio fonctionne très très bien. Tous les Mysterio passent à 3. Donc euh, voilà. il y, y a, En fait il n'y a pas de carte obligatoire dans ce deck si ce n'est Mais il y a quand même des cartes qui, ont un vrai, vrai... qui apportent un vrai plus. Et je trouve que le Bast c'est peut-être la carte qui apporte le plus. En plus surtout dans cette version là. Mais j'ai envie de dire à partir du moment où on joue Mysterio. On joue des bishops, des Angel. Bastéen vous voyez là le Bastéen il change quand même beaucoup beaucoup de choses quoi. Et pas qu'il nous a fait gagner hein, le Basté 1, mais il nous met bien. Euh, je crois que c'est une erreur de Bast à gauche. Je crois que j'aurais dû Bastomite par rapport euh, justement au Beast. Bon, c'est bien fait. <rire> Captain, euh, Captain Obvious, mais pas Captain euh, Pas quoi. Captain Resultor titre, c'est ça. Ok, c'est le mot que je cherchais. Ma deuxième personnalité me l'a dit. Bon. On peut pas se déplacer lui, il pourra pas venir chez moi. Ah bien, ça. Bah, un Hulk, hein, vaut mieux que.. C'est toujours mieux que rien. Un Hulk c'est toujours mieux que rien. Ah il nous faut moins un Hulk, hein, sinon la ligne on l'a perdue. Et puis Hulk Iron Man, c'est strong. Hein. Bon, ça peut se jouer là. La Moon Girl qui copine notre. Oh Bon est dommage, on pas... n'a pas une main de fou. Le close c'est sacrément fort. Ah il, il s'est place quand même, bah, bienvenue à toi mon grand. Je pense que là on est sur snap. Ouais. On va faire ça. On va faire le beast qui va enfin, le, le machin qui va remonter Beast et Iron et euh Et Iceman. Donc là on va. On, on peut développer un Iron Man seulement. Genre un euh, là. Et ensuite Beast ici. Iceman ici. Là voyez on joue sans hitmonki vu la main on, on... Ok. Je suis Iron Man. En vrai je peux lui rajouter un Iron Man à droite. Hein. Ouais ça marche bien Bast pardon Iron Man. L'Iceman toujours très relou. Et là euh... bah c'est un peu tricky en vrai. En vrai c'est un peu tricky. voilà on a qu'un truc à jouer. Le problème c'est que on n'est pas si de. En fait, on n'a pas une très bonne main finalement. Que faire Valkyrie à droite, c'est énorme. Oudomide, ça change rien. Ça booste l'Angel. Et je fais ça. Je pense que j'ai perdu. Mais en même temps, il peut aussi lui avoir... Enfin, il a le droit aussi d'avoir une main assez lente. Hein, avec une seule grosse créa. La Valkyrie, elle est totalement dingue à droite. En fait, si ça se joue à l'écart... J'ai l'impression qu'il va un slow à gauche, non On va Ok. Donc là, ça se joue à l'écart. Et en écart, je lui mets énormément. 24 à 3, oui. Après, si je faisais un autre Iron Man, est-ce que ça faisait Ça faisait 7 avec un Iron Man. J'étais à 4. Donc à 8. Donc je passais à 7. Donc 14, 28. Ah je crois qu'Iron Man à droite ça faisait 28. Ah ouais mais lui il avait... Il avait ça fait 28 contre 12. Là ça fait 24 contre 3. Donc euh, l'écart est mieux. L'écart est, est, est plus intéressant. Ouais j'aime trop ce deck. Franchement je suis trop content que ce genre de deck puisse enfin... Euh, euh, vraiment exister dans la méta et pas juste exister dans, euh, bah, dans, les, dans les game fun quoi. Euh, je pense que le ou on le joue. Hein, je pense que c'est important de. Voilà, de, de, de jouer curvé, de pas attendre. D'avoir l'Angel, le Bishop et ensuite pouvoir jouer des choses. Parce que parfois on n'a pas les manas et clairement on n'aura pas les. Ah, vu de ça. Ça c'est très chiant pour nous. Sunspot. Ah, Sunspot 0. Pas ah, incroyable. Euh, suns... Après, ça c'est trop chiant. Pour les deux. Ah, c'est mieux. C'est mieux. Okay. Euh, là, on snap. Parce que on a Ish, Polaris et d'autres cartes qui vont aller au mid. Sachant que lui, au mieux, il fait Shuri 0 Donc bon, il snap. Mais euh, normalement, c'est à nous de snapper. Donc. Donc là, on va faire ça. On va faire Beast. Pour remonter toute la main. Et ensuite, on va faire Bast. Donc j'aime bien. Bon, le match-up est parfait. Hein. On a Valkyrie, on va l'écraser. En plus, on va récupérer la, la ligne du mid. Là, on n'a pas joué à gauche. Ah non, on a joué avant. Ah non, c'est lui qui a joué. Ah ouais, bah on a Titania au mid. Ok. Donc, là, on va faire quoi Est-ce qu'on a envie d'un Falcon Non, ça remontré ça. Faut pas jouer Mysterio sinon ça rend Titania, je pense. Là, on va juste faire ça, ça. Prochain tour, je vais sûrement jouer Valkyrie. Donc là, je vais jouer Hitmonkey maintenant, en fait. Vous voyez Ouais. Là, je vais jouer mon Hitmonkey maintenant en mode tempo. Donc le Red Skull. Et là on fait ça. Et... Merde, j'aurais dû Valkyrie avant, je suis con. <rire> bah je transforme mon démon à 3, à bon ça change rien. De toute façon il y a Red Skull, donc ça change rien. Mais, euh... mais my bad, my bad évidemment, je dois Valkyrie, une tout démon. Bon, petite erreur de séquence, mais ça change absolument rien. Vous voyez, f... ça fait des points. Ça fait des points, c'est tellement dur à contrer, c'est en même temps combo, c'est... Il y a en même temps des cartes counter et c'est ça qui est important. C'est d'avoir la possibilité de contrer vraiment les adversaires. Et Valkyrie dans la méta actuelle, encore une fois, c'est une très bonne carte pour cela. Ouais, on fait que gagner, hein, franchement. Que soit cette liste-là. Alors si vous n'avez pas vu la liste d'hier, vraiment regardez-la. Hein, c'est deux listes totalement, totalement différentes. Je pourrais pas dire que celle-ci est meilleure que l'autre ou l'autre est meilleure. Franchement, c'est voilà, c'est des listes qui sont... Entre guillemets, celle-ci elle est un peu plus connue. L'autre est finalement tellement what the fuck. Mais les deux sont très très euh, bah, excellentes même. J'allais dire très bonnes. Mais non, les deux listes sont vraiment excellentes. Et je vous invite à vraiment tester les deux si vous avez la possibilité. Ça, c'est plutôt cool pour nous. Donc euh, ça, le fait de remonter en main les cartes, c'est un snap. Donc là, on est censé snap sur Choury. Bon, c'est un snap très agressif, mais voilà, si jamais vous suivez un peu mes conseils de snap et que vous essayez de snapper un peu comme moi, là ici, euh, faites le... Faites le le, le taré. Donc là, on va démon Falcon au mid. Bon, clock, ça fait un peu peur. Parce que ça peut. Il pourrait y avoir. Euh... On va voir. Bon, on fait... En vrai, on fait vraiment beaucoup de points. Hein. Je pense que c'est un bon match-up, sans blaguer. Ce deck-là. Je... Là, on. S... Ouais, donc j'ai déjà dit on snap. Mais on resnap si on peut. Ouais, ouais. Euh, voyez, si on avait snappé on aurait pris deux points. Mais bon, ça change rien. On, euh, son deck, c'est un Galactus. Contre Galactus, en vrai, on a un match-up qui est excellent. On a Valkyrie, on peut l en fait, on peut laisser une initiative à l'adversaire parce qu'on remonte nos cartes en main. Et sur le dernier tour, on peut faire plein de choses. Et en plus, Valkyrie pour péter, euh, bah c'est grosses cartes quoi, de manière générale. C'est Death, etc. Donc euh, ouais, le, le match-up contre Galactus, il est, je dirais pas qu'il est free win, mais pas loin. Si On est bien concentré et tout. c'est vraiment de la bouffe gratuite. Et ça, voilà, vous le savez, hein, si vous êtes comme moi, un gros haters de, de Galactus, si vous n'êtes pas un Gala boys vous savez que c'est très très agréable en plus de pouvoir les, les, les humilier ces decks-là. Oh, Camartage. Pas forcément très bien pour nous. Ok. okay. Là, on va Iceman eat monkey into beast. C'est quand même cool euh... Ouais Je crois que c'est ça et ça Ouais ça me plaît bien ah, La smine qui proc deux fois C'est très chiant Donc là on snap Vous voyez on a, on a un beau spot Donc là c'est un snap Pareil Hop euh, On va bast avant beast Oh, X. On devrait gagner, normalement. Ah non. Super. Un peu chiant, mais... Ça. Euh, non. Ça. On va le garder en main. Bon, il va falloir gagner au mid. C'est assez facile. Euh, c'est assez facile de gagner au mid avec le Camartage. Par contre, il va falloir gagner à droite. Le problème de son deck, c'est que... Ah, il peut jouer déjà le Professeur X, lui. Et My Valkyrie, elle est pas très forte contre lui, normalement. Ça fait un peu peur, vu que c'est des effets continus. A voir. Bon, là, ça a tout pété. Donc là, on va faire ça. Ça. Ça. Et Falcon. Et on remonte tout dans la mimine. Euh, ouais. Right, monkey, maintenant. Ouais, c'est gros, hein, là. L'avantage, c'est qu'on laisse l'initiative un peu naturellement, entre guillemets, sans le vouloir. On laisse l'initiative à l'adversaire en remontant nos cartes. Et ça, c'est très important dans un deck Valkyrie. En fait, ce deck-là, il, il s'équilibre très bien. Quand on joue Serra Control, parfois, on veut laisser l'initiative à l'adversaire et on est obligé de faire, entre guillemets, des mauvais plays. Là, on fait des bons plays en laissant l'initiative, qui est un must-have. Et c'est pour ça que ce deck-là, il est... Vraiment, il est incroyable sur tous les plans, en fait. Et là, vous voyez, on a juste une main de Dingo, quoi. Bon, Kazar, qu ça fait peur, quand même. Hein. Peut-être qu'il faut manquer à droite. En vrai, vu qu'on a Angela, ici. Je pense que le play, c'est peut-être un truc du style... Iceman, Valkyrie. Non mais ça marche pas, je peux pas Valkyrie. Oh bon, ça fait un peu peur. Peut-être qu'il faut le surprendre en mettant euh, Hitmonkey à droite. Il s'y attend pas, Hitmonkey ça. Ça et ça. Le Hitmonkey voit tout, hein, encore une fois, comme Allsbane. Euh Ouais, on va faire ce truc là, hein, qui est un peu particulier. Mais je pense qu'il va plutôt essayer de se battre à droite. Donc nous à droite, on va essayer de se battre. Ah. Bah, le dino c'est gros. Hein. Je sais pas si on, on va y arriver. Hein. Ah, Je sais pas. Dino plus un truc en plus. Ah, Je sais pas si on va y arriver. Hein. Ouais, là, ouais, ça va être dur. On fera pas les 30. On fera pas les 30. On est pas, là, on est pas mal. On est à 20. À, à, au mid, évidemment, c'est assez facile. On avait une Angela qui est débile, qui a à 11 points. Mais euh... non, vraiment, ce professeur X Cosmo. C'est ça qui nous fait perdre. Parce que vous voyez à la fin on a encore on a plein de mana mais on peut pas jouer toutes nos cartes. Donc vraiment le professeur X nous a, nous a posé problème. Ouais, c'est jouer sur deux lieux dans des decks comme ça, hein, un peu comme les decks Serra, hein, les decks Serra control les, où tu joues plein, plein de cartes, as besoin de jouer sur les trois lieux. Euh, on va le faire, on va le faire on the curve. Intéressant. Donc, je vais Angel au mid. Ouais, L'idée c'est d'essayer de gagner le Nexus. Donc, euh, là je vais même Bishop au mid. Quoique. Et ensuite le remonter. Remonter tout ça. Je sais pas si ça a du sens. Bah, le Bishop sera gros. L'Angel aussi. Non, je vais faire ça juste. Non, plutôt à droite. Ah, le bishop il sera énorme. On va, on va faire le bishop. Donc tout dépend de ce qu'on a là. Hein. Je pense que le snap c'est quand même un peu risqué avec le nexus. Il peut vraiment avoir un deck big. Bon en plus il a les carrières et on a Swarm. Même si bon, il y a un nexus il faut le gagner. Euh... Bah, en vrai je vais sûrement faire ça là. Ça j'ai pas envie de le remonter. Donc ça. Et ensuite ça ici. Est-ce que je peux envie de le remonter si si par rapport au bishop Ouais j'aime bien ce spot, c'est un, un peu bizarre mais. Là je vais vraiment tricoter à fond sur cette ligne du mid. Bon évidemment hein, s'il joue une, une Scarlet Witch. Mais bon on a quand même des points un peu à droite, à gauche. Le démon qui sort, le Venom qui mange. un peu chiant s'il il a un taskmaster on the curve. Ok. Ouais, le démon, on va tout remonter. Youpi Donc là, on va même remonter ça, je crois. Je me vois bien faire... Euh... Iceman, Bistomid, euh, D'abord... Euh... Non, pardon. C'est Wood. Ça, euh, non, oh ouais, si. Alors on récupère un autre, une autre carte de wood. Bon, il m'écrase avec un, un cosmo mid mais il n'y a pas cosmo dans ses decks. Ben ouais, C'est tricky hein. C'est tricky, mais c'est beau. Hein. Vous voyez le nombre de points là qu'on fait, bam, tout remonte en main. Et là si on pioche le hit monkey, on peut vraiment tout jouer. On peut faire Bishop, Angel, Monkey au mid. On a la Valkyrie qui est très intéressante. Oh. La Valkyrie, c'est pas mal. Que hein Ça change les plays. Sachant que c'est lui qui a l'initiative. Je crois qu'il y a moyen. Ça veut dire qu'on joue pas... Euh... Ouais, C'est un peu bizarre en vrai. J'ai l'impression que c'est ça le play. Après, franchement, Angel Bishop, on a tellement de points. Genre, si on fait ça, ça, ça, on a un milliard. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais... Ah, j'ai quand même l'impression que j'ai un milliard de points, là. Et que la Valkyrie, c'est un peu trop grid. Après, s'il sacrifie ça... En fait, la question, c'est s'il fait un... Qu'est-ce qu'il peut faire Il va juste mettre un ton, ici. Bon je vais tenter ça, hein. je pense que c'est vraiment cool hein. Quel petit connard On est mort hein. On a un faux mystérieux à droite Quel petit con Bah écoutez on finit par euh, par un Galactus qui nous, qui nous bat Quel petit con C'est vraiment une carte de con <rire> C'est vrai hein bah, vous voyez, j'ai voulu jouer au jeu, moi. J'ai voulu jouer Bataille de Lieux. Et lui, non. Lui, il casse des terrains. Bah ouais, mais ça se fait pas, ça. Bah ouais, mais c'est pour ça que les gens détestent le deck Galactus. Et C'est pour ça que... C'est pour ça qu'on va vous traquer, vous, bande de joueurs de Galactus. Les Gala boys là. Euh, sur ce, merci à tous. J'espère que cette vidéo vous a plu, vous voyez. Ça fait que gagner. C'est totalement pété. C'est équilibré. On peut prendre des liches, on peut prendre des sandman, on peut prendre des waves, et on est quand même bien avec ce deck, donc c'est ça qui est cool. Merci à tous, je vous embrasse fort et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao tout le monde